Comment booster vos performances commerciales Grâce aux techniques de neurovente d'Astigia. Concurrence toujours plus accrue, cycle de vente allongé, contrat raccourcis, fidélité client diminuée, marge sans cesse attaquée, les entreprises font aujourd'hui face à des besoins de performance commerciales de plus en plus cruciaux. Car évidemment, conquérir et conserver de bons clients constitue l'activité névralgique et centrale de toute entreprise. Et d'ailleurs, la conquête et la conservation des clients concernent chaque collaborateur d'une organisation compétitive et rentable. Les entreprises doivent donc absolument maîtriser les facteurs clés de succès de la performance commerciale afin de préserver leurs chiffres d'affaires et leurs marges, et/ou d'optimiser ces derniers. Mais comment faire et quelles solutions trouver Depuis 2013, Aestigia, précurseur sur le sujet, place les neurosciences au cœur de ses interventions en innovation managériale et organisationnelle. Nous avons été les premiers à développer une approche innovante de formation commerciale avec la neurovente. Nous mettons les neurosciences au service du développement de vos résultats, chiffre d'affaires et rentabilité. Nos programmes regroupent pour cela les apports de neurosciences en faveur de l'efficacité commerciale, vente émotionnelle plutôt que transactionnelle, préparation mentale des commerciaux, nudge management, Optimisation des techniques commerciales, techniques de l'influence et de l'engagement, psychologie comportementale, biais cognitifs, etc. Choisissez notre intervention de neurovente qui vous convient le mieux conseils et adaptations sur mesure de vos approches commerciales, formation classique, formation innovante sous forme de labs commerciaux qui permettent une mise en œuvre efficiente et durable des notions apprises grâce à leur format spécifique. Et n'oubliez pas de nous suivre sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Google+, et Viadeo, afin de découvrir plus de vidéos et de contenus sur les formations d'ASTIJA.